Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. Euh, nous nous rencontrons aujourd'hui pour évoquer donc les différents points abordés euh, lors du dernier conseil municipal du 20 octobre, euh, à l'occasion duquel, entre autres, vous avez abordé euh, la question de la géothermie. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, un petit peu plus Alors la géothermie, c'est un dossier important pour notre ville. Nous avons donc décidé le 20 octobre de franchir une nouvelle étape et de mettre en œuvre ce, ce réseau dont nous parlons depuis de nombreuses années maintenant. Alors ce projet de géothermie, c'est saisir l'opportunité d'utiliser l'eau chaude qui est située sous nos pieds, à peu près à 2000 mètres, et de s'en servir pour chauffer des milliers de logements à Montrouge et à Malakoff, et de nombreux équipements publics. Donc c'est une opportunité, et donc nous allons créer ce réseau de chaleur dans les années qui viennent. Et comment ça va se décliner concrètement sur les territoires alors concrètement, nous allons créer une société publique locale, une SPL, avec quatre actionnaires, donc les îles de Montrouge et de Malakoff, le CIPEREC, le syndicat qui va être l'opérateur, et Valais Sud Grand Paris qui est le territoire dont nous faisons partie. Et donc tous les quatre, nous allons créer cette société euh, la capitaliser et investir de l'ordre de 60 millions d'euros pour constituer ce réseau. Et ce réseau c'est quoi C'est un, un, un réseau de, de tuyaux qui vont passer sous nos, sous nos rues. Euh, 23 km de tuyaux, une dizaine à Mont-Rouge. Donc ça sera l'occasion de travaux dans nos rues, mais nous allons les embellir à cette occasion. Et donc nous pourrons ainsi brancher tous les, les immeubles collectifs et les équipements publics qui seront chauffés grâce à cette eau, à cette chaleur inépuisable. Et qu'est-ce que ça va apporter donc aux Montrougnians qui seront connectés au réseau de géothermie Alors pour les Montrougnians, c'est très positif parce que la géothermie, c'est bon pour la planète puisque c'est une énergie renouvelable, non carbonée, et donc ça va permettre à tous les montrougiens de bénéficier de cette énergie sur le très très long terme puisque vous savez que les prix de l'énergie, le gaz, l'électricité sont en train d'exploser. Là c'est une énergie dont euh, la puissance et, et le prix sera, sera limité sur les années qui viennent. C'est donc bon aussi pour le pouvoir d'achat. Ça permettra à ceux des montrougiens et, et à la ville aussi qui sera branchée sur ce réseau euh, de faire des économies d'énergie. Donc tout ça c'est très positif pour tout le monde. Municipal, vous avez aussi abordé un point santé et vous avez décidé de nouer des partenariats, trois partenariats avec le groupe hospitalier Paris-Saclay, le réseau parisien d'imagerie médicale et des services d'hospitalisation à domicile. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer pourquoi Alors, la santé c'est important à Montrouge et nous voulons vraiment que tous les Montrougiens puissent accéder aux spécialistes, à une offre de santé complète et que chacun puisse y accéder avec un tarif abordable. C'est pour ça que nous avons un centre municipal de santé qui marche très bien. Il y a près de 10 000 Montrougiens qui le fréquentent chaque année. Il y a 30 spécialités qui sont présentes dans ce centre. Et donc avec ces partenariats nouveaux, nous allons permettre de fluidifier le parcours de soins et donc de renforcer cette offre de soins auprès de tous les Montrougiens qui ainsi gagneront du temps et pourront répondre à leurs besoins. Vous avez aussi présenté un rapport d'orientation budgétaire pour 2022, lors du dernier conseil municipal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un Alors, nous votons à Montrouge notre budget en décembre et donc la loi nous impose d'organiser deux mois avant, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, un débat d'orientation budgétaire. Donc nous avons présenté un rapport d'orientation budgétaire qui présente à la fois le contexte du vote du budget, mais aussi les grandes orientations de la ville pour l'année 2022. Alors quel est justement le contexte national dans lequel vous allez voter le budget pour 2022 Alors l'année 2022 sera le retour un peu à une année normale. 2021 est une année compliquée, une année de transition, euh, puisque nous sortons d'une crise sanitaire exceptionnelle. Et donc nous avons nos perspectives, nos orientations pour 2022 sont les suivantes. D'abord en fonctionnement, nous avons moins de marge de manœuvre, puisque nous n'avons plus le levier fiscal de la taxe d'habitation qui, vous le savez, a été supprimée. Et Par ailleurs, les dotations de l'État vont continuer de diminuer et puis nous aurons des charges fixes qui seront fortes puisque la masse salariale, qui représente 60% de notre budget, va être contrainte et va augmenter plus rapidement que nos recettes. Donc en fonctionnement, il va falloir être très vigilant et continuer de tenir notre budget. En matière d'investissement, nous avons peu investi en 2021 à cause de la crise que j'évoquais. Et donc nous avons un programme d'investissement ambitieux, près de 25 millions d'euros, et qui nous permettra de répondre à la fois à l'entretien de nos bâtiments, de nos équipements, mais aussi à la réalisation de nouveaux projets, notamment dans l'espace public que nous avons déjà présenté. Alors finalement, est-ce est que la, le, la ville est en bonne santé financière alors la ville est en très bonne santé financière. D'abord, nous avons une fiscalité, un niveau de fiscalité qui est l'un des plus bas des Hauts-de-Seine, essentiellement maintenant sur le foncier, le foncier bâti, et qui reste le plus bas. Et puis en matière d'emprunt, nous avons un encours d'emprunt qui est faible, qui est l'un des plus faibles aussi des Hauts-de-Seine. Nous avons une capacité d'emprunt importante pour l'avenir, pour réaliser nos projets. Donc la trajectoire de la ville est bonne. Euh, nos marges de manœuvre évidemment se réduisent, mais nous maîtrisons cette trajectoire et nous avons les moyens euh, de réaliser tous nos projets dans euh, l'année qui vient et dans les années qui viennent. Et quelles seront finalement les grandes orientations euh, budgétaires pour 2022 Alors nos orientations, elles correspondent à ce que nous avions euh, présenté lors de la campagne municipale, à la fois continuer d'avoir un haut niveau de service pour les Montrougiens dans tous les domaines, l'éducation, la santé dont nous parlions tout à l'heure, mais également les propretés, les espaces verts, etc. Tous les services à la population, un haut niveau de service, et parallèlement, en matière d'investissement, une politique ambitieuse et des grands projets qui vont continuer d'améliorer la qualité de vie de tous les Montrougiens. Alors, vous avez fait aussi pendant ce dernier conseil municipal un point sur l'accueil de la petite enfance à Montrouge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il a été question Oui. Alors, nous avons abordé ce sujet de la petite enfance, qui est un sujet important pour les familles montrougiennes. Nous l'avons fait sous forme d'une communication en début de conseil, communication qui sont maintenant appréciées par, euh, par tout le monde. Alors, la petite enfance à Montrouge, c'est 31 structures crèches et jardins d'enfants, 15 publics, 16 privés et en tout un peu plus de 1600 places qui sont proposées aux familles montrougiennes. Et donc il y a 8 familles sur 10 qui trouvent une solution pour garder leurs enfants ici à Montrouge. C'est l'un des meilleurs taux, nous avons l'un des meilleurs taux de couverture des Hauts-de-Seine à peu près à 80%. Est-ce que ça représente une part importante du budget de la ville Alors c'est un effort important, considérable pour la ville de Montrouge. C'est 260 agents qui se consacrent à la petite enfance ici, donc un quart de nos agents. C'est 15% de budget de fonctionnement, donc c'est important. Et il faut que vous sachiez aussi que le, le prix, le coût d'un berceau à Montrouge, c'est à peu près 18 000 euros, et euh, il est réparti, la prise en charge est répartie en trois tiers. Un tiers, c'est pour les familles, un tiers, c'est le département et l'État, et un tiers, c'est la ville de Montrouge, donc c'est notre budget. Et donc c'est une solidarité de tous les Montrougiens envers, envers les familles pour accueillir et faire en sorte que les enfants, les petits-enfants montrougiens grandissent dans les meilleures conditions. Monsieur le maire, euh, d'avoir fait ce point concernant le dernier conseil municipal. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Oui, pour terminer, je voudrais vous dire un mot du conseil municipal des enfants. Nous, avons, nous venons de renouveler ce conseil municipal des enfants. Il y a 52 jeunes de CM1 et de CM2 qui ont été désignés par euh, leur père lors d'une élection classique, hein, avec des, dans chaque école euh, des urnes, des bulletins, des programmes, une vraie campagne électorale. Voilà. Donc euh, 52 ont été choisis par leur... Euh, par leurs collègues, et euh, ce Conseil municipal des enfants se réunira le 13 novembre prochain, samedi 13 novembre, ici à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil. Et je crois que ce Conseil des enfants, c'est vraiment un moyen pour, pour nos jeunes de découvrir et de, de pratiquer la démocratie locale, mais aussi d'avoir de, des projets et de s'investir dans la vie de notre ville. Donc je leur souhaite un très très bon mandat. Voilà, merci à vous tous de votre attention. À bientôt.